Lorsqu'on exprime le C sur I en dB, il s'agit de 10 log, base 10, de C sur la somme des interférences. Lorsque nous avons une seule source d'interférence, nous pouvons écrire donc 10 log de C sur I1. Ce qui fait donc 10 log de C moins 10 log de C. De I1, log étant à chaque fois en base 10. Dans le premier cas, il s'agit donc de moins 100 dBm moins moins 106 dBm, soit 6 dB. C'est donc la dernière réponse, 6 dB, qui est la bonne. Lorsque nous considérons deux sources d'interférence. À ce moment-là, le rapport C sur I en dB s'exprime comme 10 log de I1 plus I2. Il s'agit donc de faire 10 log de C moins 10 log de I1 plus I2 si nous avons deux sources d'interférence qui ont la même valeur à ce moment là comme I1 égale I2 on peut dire que c'est moins 10 log de 2I1 ce qui veut dire que comme on multiplie par 2 on augmente de 3dB l'interférence en effet on peut rappeler qu'une multiplication par 2 revient à une augmentation de 3 dB. Si l'interférence augmente de 3 dB, ça veut dire que le cessuré est réduit de 3 dB. Donc on va passer de 6 dB à 3 dB.